Today we represent a food from Ardèche. This is a sausage. This is a cayette. Uh, this is a bowl of uh, pork meat. This is a chestnut spread. This is a goat's cheese. Et c'est le red de la Je le pose, je te fais comme ça. Non, mais vas-y, viens, viens. Au pire, on y refera après. Enlève-le. Ouais, grave. Ok, donc c'est à toi, non Allez, on c est y parti. Va. La carte. S'il vous plaît. Merci. Comme ça, plus ah quand je me sens en direct de face en plus. Oh moi A votre santé et bon appétit